Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse à une question que tout le monde se pose ici. Quel est l'impact économique du conflit ukrainio-russe en ce moment sur nos économies locales et singulièrement en Guadeloupe. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons un expert, Philippe Khalil Bonsoir. Bonsoir. C'est une question forcément euh, que vous vous posez également et peut-être que vous mesurez déjà les impacts de cette crise euh, en Ukraine qui pourrait nous toucher, nous en Guadeloupe, nous qui sommes très dépendants de l'importation. Oui, effectivement, le... forcément cette crise aura un, un impact sur notre économie. Bon, euh, mesurer cet impact aujourd'hui, c'est compliqué puisqu'on ne connaît pas la, la durée de, de ce conflit, de cette guerre. Euh, on ne sait pas non plus à quel niveau le prix des matières premières va se stabiliser. Donc c'est compliqué de, de chiffrer aujourd'hui. Seulement, ce qu'il qu est intéressant d'observer et d'analyser, c'est le, le comportement futur des agences économiques. Ça, ça sera, ça sera intéressant à analyser parce qu'il faut voir quelles seront les réactions, également les réactions de, des pouvoirs publics, et éventuellement pour euh, atténuer ces impacts. Mais euh, d'ores et déjà, on peut, on peut, sans se tromper, affirmer qu'il y aura une accélération des prix, de, de la hausse des prix en, en Guadeloupe. L'exemple euh, probant, c'est le carburant, peut-être, aujourd'hui. L'exemple probant, c'est le carburant. Euh, mais avant, avant oui. de se lancer véritablement dans ces, dans ces détails, il ne faut pas non plus généraliser. Aujourd'hui, ouais. euh, moi je connais plus particulièrement la situation des entreprises. Mmh. Ce qui est complexe dans, dans, dans l'analyse, c'est que des entre entreprises qui ont subi euh, deux ans de crise Déjà, euh, oui. continue, euh, certaines sont mal, et certaines se portent, j'allais dire, un peu comme avant, ouais. et pas plus mal. Donc il est compliqué, et c'est là où, où, où intervient cette complexité, puisque... Euh, on, on pense que tout va bien alors que euh, tout un pan de l'économie va très mal oui, c'est à dire d'un secteur d'activité à l'autre les choses peuvent être complètement disparates les, les choses ouais. sont, sont disparates il y a des, des oui. secteurs qui ont, sont, sont arrivés à rattraper oui. le chiffre d'affaires perdu d'autres non oui. d'autres secteurs ont perdu leur fonds propre oui. c'est extrêmement grave et donc euh, se retrouvent dans une situation fragilisée sorte une, de, de, de crise, je dirais, je dirais, pour prendre une image, ces entreprises ont au pied deux boulets à traîner et vont se retrouver avec un fardeau dans le dos à ouais, porter. Avec la crise. Ça devient de, de plus, plus en, en plus lourd. lourd. Ça devient de plus en plus lourd. Mmh. Alors, il y aura un impact, sur puisque les matières premières vont forcément... Les prix ont, ont déjà augmenté, mmh. puisque, comme vous le savez, il y avait une crise, il y avait une offre euh, négative... L'économie le, le, le, a subi un choc d'offres négatif. Ça veut dire quoi, le choc d'offres Ça veut dire que l'environnement n'était pas favorable à la fabrication. Il y avait une surchauffe et la demande était déjà forte. Ouais. Aujourd'hui, il va se greffer là-dessus la hausse des matières premières, des céréales, du blé des engrais qui ont déjà augmenté de près de 40%. Ouais. Ça veut dire que nos agriculteurs seront forcément impactés, peut-être pas tout de suite, puisque les entreprises disposent de stocks. Mais quand les stocks vont, vont s'épuiser, il y a un risque d'atteinte de, oui. de, de, à la capacité de production. C'est valable de, pour l'acier également, pour le blé pour également. Pour le blé oui. également, euh, le, le, le carburant, ouais. parce que le carburant va affecte de, de, de plein fouet les transporteurs, les pêcheurs. Les agriculteurs, oui. tous ces secteurs-là aujourd'hui, moi, moi je sais par expérience que quand le carburant monte, sans, sans, aller, sans aller voir l'entreprise, je sais que les résultats seront négatifs. Oui, oui. Parce que c'est une variable qui, qui, euh, qui atteint l'exploitation le, le, même de l'entreprise. Alors on sait que la situation est difficile, mais comment... Peut réagir l'entreprise face à ben finalement cette suite de crises, crise sanitaire, crise économique, voire sociale pour nous en Guadeloupe également. Ça, ça nous a impacté. Et aujourd'hui, cette crise internationale euh, liée à la guerre, euh, comment se préparer à cela Est-ce ce qu'il est qu y a quand même des leviers, des bouées de sauvetage Alors c'est là, c'est là ouais. que l'analyse devient intéressante mmh. puisqu'il il faut voir comment les agents vont réagir à cette à cette nouvelle crise. Elles sont, les, ces, ces, ces chefs d'entreprise. Aujourd'hui, comme je vous le disais, ont un fardeau supplémentaire à porter. Elles viennent de subir, ils viennent de subir oui. euh, euh, de, donc la crise Covid, avec un endettement qui a été, qui a servi de, de compensation à des pertes d'exploitation. Ils sont sur le point de commencer à rembourser. Oui, oui, ça y est, ça a est, commencé pour dette, le PGE, ses, pour ses PGE, PGE, oui. puisque mmh. c'était prévu à partir du mois d'avril-mai, mmh. compte tenu des reports de délai. Il y a eu des reports d'échéance. Ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, moi, je me demande s'il n'y aura pas un euh, crépuscule de la fonction d'entrepreneur. On a vu, on a vu un peu à vue. Euh, difficile d'avoir des projections pour les chefs d'entreprise. D'ailleurs, l'INSEE, dans son dernier rapport, disait que euh, le dernier trimestre de l'année euh, montrait finalement euh, ce climat des affaires un peu... Euh, Aléatoire. On ne sait pas trop, finalement, comment se projeter. Oui, parce que ces chefs d'entreprise n'ont pas eu de répit. Ouais. Après le Covid, il y a eu la crise sociale. Et là, et là euh, et ces, ces entreprises ont perdu de, du, de, du chiffre d'affaires. Et maintenant, ce qui est plus grave encore, elles risquent de perdre de la marge. Puisque si le prix des, des matières premières augmente, elles, elles n'auront pas le temps, par expérience, nous le savons tous, de répercuter des hausses de prix... Dans, dans les prix de vente, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elles ont des contrats, elles ont des marchés, elles, elles, elles doivent respecter leur, leurs engagements. Oui. Alors comment vont-elles se comporter Est-ce que ces marchés seront né, renégociés Je pense aux bâtiments, je pense à, à, à, à beaucoup de secteurs. Oui, oui, oui. Pour bien expliquer à, à nos téléspectateurs, c'est que, par exemple, des marchés publics qui auraient été passés sur tel niveau de prix, voilà. bah, ça risque d'impacter la réalisation du marché pour l'entreprise, puisque le prix de la matière première va fortement augmenté. On a Exactement. des plus 6 fois 10, parfois, sur certains secteurs d'activité. Je pense à l'acier, par exemple. Exactement. Ouais. Exactement. Et, et, et donc, j'ai vu que dans, dans, sur d'autres territoires, des entreprises ont décidé carrément d'arrêter la, ouais. la production, d'arrêter l'exploitation. Ouais. Puisque si elles, elles doivent perdre encore de l'argent, qu'elles n'ont pas les moyens de, de, de, de payer leurs leur, leur ressources internes, ce n'est pas viable. Et là aussi, donc, on peut y voir un mais ne, ne, ne généralisons pas, non, ne faisons non. pas de catastrophisme nous n'en sommes pas là aujourd'hui parce que l'impact euh, automatique euh, et, et, si vous voulez, est un peu atténué par le fait que des entreprises avaient, avaient quand même euh, un peu de stock. Que, oui. prévu un oui. peu le coût. Oui. Mais il faut se dire que donc, comme... Toujours, ça se passe en Guadeloupe, il y a un effet de décalage et il, faut, il, il oui. faudra se dire que ça va à jour. Malgré tout, l'impact sur l'entreprise, vous parliez du secteur du BTP, c'est aussi un impact sur les schémas d'aménagement politique. On pense aux grands chantiers que, dont on a besoin en Guadeloupe, ça risque encore de rallonger les délais. C'est bien possible, oui. c'est malheureusement possible aussi. Oui. Tout à fait. On pense à l'eau, on pense à euh... l'hôpital, on pense à ces, à ces grands chantiers, ils peuvent être impactés également dans, dans le temps euh, par cette crise je, je pense que ça peut être le cas, Très effectivement. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense qu'il y aura des, des répercussions. Alors, c'est l'Arlésienne, mais ça pose souvent la question finalement de, de, de comment repenser le modèle économique d'un territoire comme le nôtre, soumis à l'insularité, euh, soumis à, à, à ce, ce, ce taux d'importation tellement fort, vous parliez, prenons l'exemple des engrais par exemple, ne serait-il pas intéressant pour l'agriculture locale de développer un, un, un, je sais pas, un, un, une production d'engrais, peut-être même à valeur écologique également et économique pour nos, notre production locale C'est vrai, vrai que notre modèle est extrêmement ouais. fragile. On le voit, donc, la, la, la, la survenance d'une crise, automatiquement, ouais. nous affecte et, et dont on, on aurait tendance à vouloir se, se retourner vers la production locale. Euh, c'est effectivement une voie à explorer. Mais c'est vrai qu'aussi, le, les engrais bon, sont des intrants indispensables ouais. dans la production. Il faudrait qu'il y ait une unité de fabrication de, oui. de, de ces, de ces produits-là pour permettre aux, aux agriculteurs de, de, de fonctionner. Donc c'est des problématiques extrêmement complexes et il va falloir se pencher un jour sur ces, sur ces questions-là. Mais je, je voudrais aussi aborder l'aspect euh, plus microéconomique au niveau oui. des... Nous avons vu le, le cadre des entreprises qui sont aujourd'hui euh, très, très affectées, euh, en tout cas pour certaines, mais, mais les ménages aussi seront affectés. Oui. Parce que les produits, les produits ouais. essentiels vont coûter plus cher et donc forcément le, les ménages auront euh, tendance à ne pas euh, consacrer leurs le ressources à, à l'achat d'autres biens Alors, on... et donc euh, ça, ça risque de, de provoquer des réactions en chaîne on peut se poser la question aussi, est-ce que la crise en Europe ne va pas affecter un peu le tourisme, puisque oui. le il y a déjà beaucoup souffert chez nous qui a déjà oui. beaucoup souffert, oui. mais c'est vrai que dès qu'il y a un répit, les touristes reviennent. Est-ce que les touristes seront au, au rendez-vous Donc il y a toutes ces questions-là que, oui. qui des, méritent d'être posées. La hausse du prix des carburants impacte déjà les prix des billets d'avion, et ça c'est voilà. une première barrière peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on voit la réaction du consommateur guadeloupéen Face à ces crises, euh, il y a celui qui, qui se prépare, c'est un peu euh, la fourmi euh, qui, qui, et la cigale qui, elle, a chanté tout l'été. Mais est-ce que vous, vous conseillez aujourd'hui, alors sans pousser à l'hyperconsommation, euh, à se préparer quand même à cette hausse euh, des prix dans les grandes surfaces, dans euh, les chaînes de distribution Se préparer, non. Il ne faudrait pas affoler ouais. la, la population je pense que c'est là où je pense que les, je vous parlais de comportement je, je, les, les, les pouvoirs publics vont réagir à cette situation, on a entendu les candidats hier oui. euh, parler de leur programme il y aura forcément il faudra orienter les aides vers les, les, les besoins les plus pressants donc euh, non, ne faisons pas de catastrophisme mais c'est sûr que le comportement du consommateur sera différent, il y aura une propension à l'épargne beaucoup plus plus importante alors qu'on s'attendait ouais. à une consommation plus intense après cette crise. Donc s'il y a un bas de laine, je pense que ce bas de laine ne, ne va pas être consacré entièrement à la consommation. Ce sont des réactions humaines. Mais je, je crois que l'intelligence même sera de, de, de, de faire attention aux entreprises qui sont les plus fragiles aujourd'hui ouais. de, de, de manière à cibler les aides et également à ne, ne pas oublier les ménages qui vont forcément avoir une atteinte sur leur pouvoir, pouvoir d'achat. Après le Covid, après la crise sociale, l'État a encore les moyens euh, de tenir les bouées de, de ce monde économique C'est la grande question. Ouais. Puisque le, le quoi qu'il en coûte, euh, bon, on a vu, euh, a fonctionné, a sauvé beaucoup d'entreprises. Vous savez que dans, les, les, très peu d'entreprises se sont dirigées vers le tribunal de commerce. Ouais. Est-ce que le... le, le L'État pourra encore euh, subvenir à, à voler au secours des entreprises. C'est la grande question, puisque nous connaissons l'état des, des finances publiques aujourd'hui. Donc il y a un endettement très, très important. Donc, euh, C'est la question qui se pose. Merci pour l'éclairage, euh, Philippe Kalil. Bien évidemment, euh, cette question reste d'actualité, euh, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que cette guerre va se terminer, quelle proportion elle prendra sur l'échelle de la planète, mais on retiendra malgré tout qu'elle aura forcément un impact économique sous nos latitudes. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes.